Bonjour à tous Allez, je suis très heureux de vous retrouver pour euh, cet expresso. Confinement oblige, c'est vrai qu'on hein, a été un petit peu euh, dans la retenue au niveau des sorties ces derniers mois, mais apparemment il y a une reprise qui se profile, donc on se remet au boulot. Je tenais à euh, particulièrement euh, remercier Nicolas pour euh, le Jefferson Corner, ce sont des vidéos, si vous ne connaissez pas, qui traitent de bandes dessinées, mais également de romans et de suppléments de jeux de rôle autour de l'univers Star Wars. Et si vous n'avez pas encore testé la formule, elle est en lien juste ici. Je me souviens également que je me suis auto-coupé la parole pendant le dernier live, au moment où je tentais de remercier à la fois les tipeurs et ceux qui me soutiennent sur Paypal. Votre soutien est très important, et je voulais vous faire un petit coucou, donc je profite de la formule de ce jour pour le faire, c'est grâce à vous qu'on évolue. On évolue aussi également beaucoup grâce au lien Philibert, qui reste pour moi la principale source d'amélioration sur la page, et c'est notamment grâce à l'utilisation de ces liens que j'ai pu investir, par exemple dans un ordinateur portable que vous avez peut-être vu à l'alderand et qui me permet ensuite ben, de produire des vidéos comme la guilde et des interviews comme vous avez pu les voir soit en live avec fred soit en me déplaçant directement dans les studios pour aller voir Léo donc je vous remercie grandement parce que ben c'est quand même un moyen pour moi d'améliorer la qualité de la page et puis pour vous ben entre guillemets ça ne vous coûte rien et c'est vraiment super allez on va commencer la présentation des produits parce que malgré tout, il y a du boulot. Allez, on commence évidemment avec FFG. Euh, J'ai fait valider mes infos par FFG France. Donc, euh, ben, si Asmode ne rencontre pas de difficultés, ce que je vais vous dire devrait se vérifier. On retrouvera trois packs de cartes. Un pour Horror à Arkham, Tisseuse du Cosmos. Un pour L5A avec Ombre Rampante. Et enfin, Black Widow pour Marvel Champion qui devrait se voir réassort à la fin du mois. Alors sinon, on a les sorties qu'on vous a présentées dans le live qui est ici, euh, qui sont prévues pour le 19 juin, donc la semaine prochaine. Si vous n'avez pas eu le temps de voir ce live, vous pouvez le retrouver en lien également ici. Alors oui, il est long, mais n'oubliez pas que dans la description, vous avez le chapitrage, la chronologie euh, de la vidéo et vous pouvez aller directement cliquer sur un lien pour aller voir directement la boîte qui vous intéresse. Je pense que ce live est très important pour la communauté Star Wars Légion parce que c'est nouveau, on a décidé de faire autrement, de ne pas forcément faire que de la lecture de cartes, mais de la proposition euh, de tricks. On a quand même deux champions, ceux de la Countryman Cup et puis on a la présence de Toto Lastico qui est quand même pas euh, hein, une balle tringue dans le jeu. C'est euh, sans aucun doute un des meilleurs du territoire également. Donc si vous voulez avoir des bonnes recettes pour pouvoir poutrer le type d'en face, ben bah, allez voir ce live ça vaut le coup. Pour Edge, on aura Katan qui nous proposera euh, bah également une réappro sur Ville et Chevalier. Et on reparlera peut-être, mais c'est pour le 19 juin, le très beau set 2D de Cthulhu JDR et les deux aventures pour le Seigneur des Anneaux. Côté Warhammer, on a bien entendu l'annonce de la V9. Alors on en reparlera sans doute sur la page, hein, puisque c'est un incontournable, mais je dois avouer que l'absence d'activation alternée m'a pas mal refroidi. Quoi qu'il en soit, je vous conseille d'aller voir les vidéos très pédagogiques de Commander TV. C'est clair, et au moins il sait de quoi il parle, donc c'est pas la peine de faire des doublons, et en plus moins bien. Sinon, on aura la sortie des Card 10 pour Kill Team, dont on peut, je pense, largement se passer puisque c'est surtout des cartes vierges. Donc, bon, pour 23 euros, c'est un peu what the fuck. On aura aussi la sortie d'un nouveau starter pour Aeronautica Imperialis avec les très controversés taux. Moi, j'aime les taux. En même temps, moi, je vous ai dit que j'y connaissais rien en Warhammer 40k. Ça se confirme. Bon, on ne sait pas si on va avoir facilement accès à. À cette boîte et je pense qu'elle va partir assez vite, non pas que tout le monde se jette dessus, mais que les quantités vont être très maigrichonnes. Mais au moins, ça prouve que Games soutient sa licence qui bénéficie de nombreuses sorties et d'une diversité bienvenue. D'ailleurs, il y a même un jeu sur Steam. Vous aurez également la possibilité d'acheter les boîtes en loose, mais c'est beaucoup plus onéreux, donc faites pas comme ça. On notera la présence d'une map qui est beaucoup trop chère et d'un codex de campagne 5 scénarios et des règles pour les troupes au sol. Les deux decks de cartes sont également de la partie. À mon avis, c'est vraiment la partie sombre du jeu, parce que c'est sans doute pour ça qu'il ne s'est pas imposé. En effet, le système économique qui veut qu'on achète les cartes dans des boîtes séparées de la boîte de start... C'est incompréhensible. Sinon, on retrouvera Point Up, euh, où vous devez réagir rapidement pour nommer la bonne couleur. Ouais. Quadmaster General seconde Edition, qui est une sorte de risque sur la Seconde Guerre mondiale, mais où le ravitaillement sera la clé de la victoire, et les très intrigants Ascension. Du côté obscur ou de Thanos, qui sont en fait des jeux de cartes et de dés coopératifs inspirés des événements qui ont précédé et traversé Star Wars, le Nouvel Espoir et Infinity War. Dans le jeu, les joueurs doivent œuvrer ensemble pour recruter des héros de chaque univers et empêcher l'IA d'assouvir ses sombres dessins, c'est donc du full co-op. Bon, il y a déjà beaucoup hein, de vidéos euh, sur ces boîtes, euh, donc si vous voulez avoir plus de précisions, n'hésitez ben, pas à aller surfer. Allez, on passe au Kevin Olin. Le gros carton bah, du moment, c'est au niveau KS Nemesis euh, Lockdown, qui est en train d'exploser tous les records. De toute évidence, il le mérite. C'est un stand-alone de Nemesis sorti l'année dernière, avec lequel il va partager une bonne partie des règles, mais euh, aussi hein, en rajouter de nouvelles. Le scénario est digne d'un film d'horreur à l'alien vous allez jouer de 1 à 5 joueurs qui vont se retrouver dans une base secrète sur Mars. Alors je vous en passe, hein, il y a du xénomorphe qui s'échappe d'un laboratoire, euh, va falloir cela jouer malin, avec du lance-flamme, euh, des aliens redoutables, euh, des incendies dans le complexe, euh, des étages entièrement plongés dans le noir. C'est du semi-co-op, alors méfiez-vous du gentil mécanicien hein, qui est joué par le pote d'à côté, parce qu'il pourrait bien décider de vous trahir. Niveau matériel, c'est aussi assez énorme. Il y a six personnages différents, deux races d'aliens avec un gameplay qui lui est bien distinct et euh, des centaines de cartes, deux pions en plastique, un plateau qui est recto verso avec deux bases pour varier la difficulté. Une application euh, va euh, pouvoir vous permettre de jouer en solo et encore plein d'autres surprises quand la campagne sera finie puisque, bien entendu, il y a du stretch goal. Kevin vous conseille deux types de pledge, la boîte de base, plus donc les stretch goals pour 130 euros avec les frais de port, et puis bien entendu bah, le all-in pour 240 euros avec frais de port compris. Ce all-in va comprendre en plus deux nouvelles races, dont une qui joue la folie et une autre qui est bien bourrine. Vous aurez six persos en plus et un petit plateau qui rajoute encore des possibilités. Donc si vous voulez vous occuper pendant vos longues soirées d'hiver, puis que vous voulez totalement rafraîchir votre liste d'amis, parce qu'ils vous auront tous trahi pendant le jeu n'hésitez bah, pas à pledger, de notre côté, eh ben, Kevin a pledgé ce jeu, donc on vous le présentera dès qu'on le recevra. Alors, bien entendu, hein, on a la possibilité de faire une présentation sur TTS, mais Kevin et moi, on n'est pas fans de la chose. D'ailleurs, il y a pas mal d'éditeurs qui m'ont dit très récemment euh, que eux non plus, hein, qui s'imposaient de le faire, mais qu'ils euh, n'étaient pas fans de ça. Euh, TTS, c'est un bon moyen pour Essayer un jeu, mais de là à dire qu'on fait des exclus en vous le présentant dessus, ben euh, non, non moi pour moi, c'est à rien à voir. Euh, on se rend bien compte quand on joue à TTS qu'on n'a pas les mêmes réflexes, la même expérience de jeu. Et donc, euh, ben voilà euh, ce sera une exclusivité quand le jeu sortira et qu'on l'aura dans les mains et qu'on vous le présentera. Et là, on pourra dire qu'on fait une vidéo exclue, mais sur TTS, euh, non. Moi, je passe mon tour. Alors oui, je sais ce que vous allez dire. Oh, il a fait le confinement de cup, puis il crache sur euh, TTS. Oui, on a fait le confinement de cup sur la page, mais on l'a fait pour des raisons bien précises. C'est que personne ne pouvait se déplacer. Je peux vous dire que du TTS, dans d'autres conditions que celle-ci, vous ne reverrez pas sur ma page. Parce que pour moi, c'est du jeu vidéo et c'est pas révélateur de ce qu'est un vrai jeu de plateau sur une table avec des potes autour, avec toute la bouffe, toute la rigolade, tous les vrais jets de dés, et non pas ces espèces de dés qui euh, virevoltent dans le ciel. La parenthèse est fermée. Alors sinon, pour info, Funforge va également ressortir le premier Nemesis en octobre, et là aussi, l'équipe sera dessus, donc là aussi, on vous fera une vraie présentation physique du jeu. Allez, avant de vous parler de mon coup de cœur, on va faire une petite présentation des tournois qui reprennent pour Star Wars Légion. Donc un tournoi qui commence la semaine prochaine dans la région de Montpellier, euh, partie en physique ou euh, à distance sur TTS pour des raisons sanitaires, donc là c'est bien, vous avez le choix, c'est euh, la ligue du système Qatar, il y a 18 places qui sont disponibles et vous retrouverez le lien T3 sous la vidéo un tournoi chez Maxi Vreve à Abbeville pour fêter le déconfinement. Hein, euh, on va apparemment être nombreux côté Paris. Donc si vous voulez faire du covoiturage, bah vous contactez euh, Toto. Euh, ça s'appelle le déconfinement Day Star Wars Legion. Il y a 20 places de prévues. C'est pour juillet. Là aussi, vous avez le lien T3 sous la vidéo. Et enfin, un tournoi dans le cadre euh, du salon Brestoire hein, qui est en Alsace. Hein, Brestoire 2. Alors attention, c'est du lourd hein, parce que c'est une communauté Star Wars qui se regroupe euh, là-bas avec du cosplay, des stands et de la bonne bouffe, au dire de Toto, étonnant. C'est mi-octobre, il y aura 12 places et là aussi vous retrouverez le lien sous la vidéo. Voilà, on a hâte de vous retrouver sur ces événements, si moi je ne suis pas présent à tous, de toute façon il y aura un représentant de la Ligue euh, dans la plupart d'entre eux. Allez, on en termine de cet expresso avec mon coup de cœur du moment, la BD de Mathieu Laufray, Raven, le tome 1, Nemesis, c'est absolument excellent. Et si, comme moi, vous avez euh, pledgé Captain Voodoo, eh ben, vous allez vraiment avoir comment dire, une introduction à ce que vous allez trouver euh, dans les pages de ce jeu de rôle de Black Book Edition. Donc n'hésitez pas, c'est un, un prix euh, classique de 14 15 euros, c'est en édition d'Argo et ça se trouve partout Allez, sur ce, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, bah parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. À vous remercier de votre fidélité, et puis on en termine avec de très belles images de l'univers de Dragon Ball, et ça c'est une spéciale dédicace pour toi, Georges, qui est le fidèle parmi les fidèles de l'Expresso. A très bientôt